Good morning, allez, Iden, les suisses, aujourd'hui, le le nishmat, à vraiment de Raben Israël, de Fanit, de ainsi que le refouat à Ben Masudi de Torchachol, d'Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Michel, contactez-la 5 minutes éternelle. Nous étudions ma séquence de Mamad, Perek Yud, Mishnah Aleph, on a une Mishnah très longue, je ne veux pas la lire et la traduire ensuite. Je vais d'abord introduire très succinctement le chapitre Perek Yud. C'est quoi l'essentiel du chapitre, et suite à ça, dans quel domaine un petit peu annexe, on va rentrer dans ça. Le principe du chapitre il est essentiellement de nous parler de toutes sortes de personnes qui se sont mariées par erreur et qui se retrouvent en train de transgresser un grave interdit d'inceste. Ça peut être comme le cas de la première Mishnah. on va parler d'une femme que son mari n'est pas revenu de l'étranger depuis 4 ans, 5 ans, des gens sont venus lui raconter qu'il est mort, elle se marie avec quelqu'un d'autre et du coup, monsieur débarque. Après on va parler de toutes sortes de situations inverses, Ça peut, il peut y avoir par exemple un... Marie qui va se marier avec sa belle-sœur, parce que sa, sa, sa femme n'est plus revenue de trou, ça l'arrête, et finalement elle revient. quest que. Comment réagir, quoi faire D'accord Ça, c'est le thème général du premier chapitre. De, de, de, du chapitre Yud. Un peu, de manière un petit peu annexe, je vais vous introduire très rapidement aussi à un sujet qu'on traite beaucoup dans la fin de ma Massekhativa Amot, surtout dans Perek 15 et 16, Tedvaf Tedzaïn. Mais qu'on en parle déjà depuis le Pérec, depuis ce chapitre, justement, par rapport à notre Mishnah, il y a un sujet très très très complexe dans l'Alapha, et très actuel malgré tout, euh, les Eter Agunot, les femmes qui n'ont pas de mari, qui est revenu de plusieurs situations. Ça peut être parce qu'il est parti le matin travailler dans les tours aux jumelles qui se sont effondrées, et qu'il est arrivé au travail ou pas, on n'a plus de nouvelles de lui. Ça peut être parce qu'il est parti à la mer, et qu'il s'est fait emporter par le camp, on ne sait pas où est-ce qu'il en est. Maintenant vous allez me dire, s'il est parvenu, alors pourquoi il s'est fait la malle, il est parti où Allez savoir, peut-être qu'il y a un bateau qui l'a pêché. il a trouvé une nouvelle femme là-bas, et salut. On n'en sait rien, on a, on, toutes sortes de situations comme ça, ce qu'on appelle éther agounout. Ça peut être aussi Ronarad, qui est parti, qui est tombé au Liban, et qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. On n'a pas de témoins. on a vu son avion tomber, mais on a vu qu'elle était parachutée, on ne sait pas ce qu'il... On peut pas savoir maintenant ça fait 25 ans, 28 ans, je ne sais pas combien d'années, sa femme, elle est là, elle veut se marier, ou est-ce qu'elle peut se marier C'est le sujet, qu'on appelle Heter Aguna. une aguna, c'est une femme littéralement ancrée avec un F, une encre. C'est-à-dire qu'elle est bloquée, comme jeter l'encre, ça s'appelle le ogen. aguna, une aguna, c'est une femme qui est figée, qui ne peut pas continuer à avancer, qui ne peut pas continuer sa vie parce qu'elle attend des nouvelles de son mari. Ça, c'est un sujet général qu'on en parle dans ma Mot, savoir sur qui se fonder pour permettre. Une, maintenant, une introduction plus concrète pour notre Mishnah, qui va considérer le premier cas de la Mishnah, avec la dernière phrase de la Mishnah, elle est que, selon la Torah, pour permettre une femme mariée à se remarier, il faut nécessairement deux témoins cachères, deux juifs qui n'ont pas de lien de parenté entre eux, des hommes et pas des femmes, et des gens qui sont cachers, qui jouent pas au dé qui ont un truc, qui ne jouent pas au jeu d'argent. Situation assez complexe. Si on devait se fonder sur euh, la, la, la loi stricte, les possibilités permises de, se permettre, de, de permettre une femme à se marier, eh ben on aurait des femmes, imaginez, voilà, on a les tours jumelles qui sont effondrées, on a 477 juifs qui sont portés, disparus, on ne sait pas ce qu'ils sont revenus ou pas. Peut-être que finalement le gars en a profité pour tout plaquer sa vie et partir refaire sa vie. Euh, à chicago avec une autre allez savoir ouais on peut pas savoir ce qu'il qu a pris un coup sur la tête et il est dans un asile quelque part on sait pas ce qui sait on sait pas ce qui s'est passé si on devait se fonder sur le sur le des bons témoins qui l'ont vu alors là il va voir comment est ce qu'on ferait pour pas mettre toutes sortes de femmes on est obligé de s'effondrer de se fonder imagine on parlait de la guerre malheureusement la, la plupart des, des soldats israéliens, ils sont ils sont pas religieux, ils sont pas pratiquants, ils, ils sont sous les, les doutes, ils peuvent pas témoigner. Si on devait attendre d'avoir des témoins cachés qui vont être sur, le, sur, le, sur la ligne pour pouvoir ensuite partir pour apporter témoignage, ce serait très compliqué. Donc du coup, Chachamim, on fait une très grande couleur. Et faites attention, Chachamim, ils ont dit, vous savez quoi On va permettre, on va permettre pour permettre une femme de se marier, on va faire une grande permission qu'on va, qu va lier avec euh, des conditions terribles qui vont faire que on va pas pouvoir se fonder sur ce témoignage. C'est-à-dire, tu pourras te fonder sur un seul témoin, ou tu pourras te fonder même sur des femmes qui vont témoigner, même sur des goïms qui vont témoigner, et sur ce que tu veux qui vont témoigner. D'accord Même un seul témoin. On va permettre à la femme de se fonder, mais en disant à la femme, écoute, il y a un témoin qui nous raconte ça. On te met sur toi la responsabilité d'éclaircir que ça c'est réel, qu'elle ré, qu est réellement morte, c'est ton problème, tu vas, tu fais ton enquête, tu poses toutes les questions, et si tu es certaine qu'il qu est, qu est mort, tu viens, tu nous déclares qu est, que tu es certaine qu'il est mort, on va invertir, on va t'avertir, et te dire que fais attention, parce que si tu as mal vérifié, et que tu te retrouves qu'en réalité ton mari est vivant, tu perds de tous les côtés. Comme ce qu'on va voir, c'est tout le but de la Michelin de préciser, ça veut dire quoi de perdre de tous les côtés. C'est une femme la pauvre, il va plus rien rester d'elle. elle il va perdre tout l'argent potentiel qu'elle avait, elle, a, elle va se retrouver à la rue, comme une mendiante, sans avoir aucune couverture de quoi que ce soit. Ouais. Et là, hein, en se fondant sur ça, sur la chumra, Martha et Kalta et la Sur la chumra qu'on est machmir Alea à la fin, mais Khumra et On va pouvoir lui permettre de te fonder sur un seul témoin, ou même sur des femmes, ou sur des goïmes, ou sur ce que tu veux. Mais à condition, quand tu te met la responsabilité sur toi, d'aller vérifier, de d'avoir le cœur net que c'est vraiment si ce se passe, et en t'avertissant que si tu t'es planté, on te zigouille, tu te retrouves à la rue sans aucun droit social, rien du tout, la catastrophe ». Et comme ça, la femme, elle va prendre ça très au sérieux, et si y a qui nous dit « réellement, j'ai vérifié », on va se retrouver avec Madame Arad qui va partir au Liban faire ses enquêtes avec le Hezbollah, ou j'en sais rien ce que ça implique, mais en tout cas, si elle en a le cœur net, Là, c'est un peu différent, parce que là, on a réellement... Et euh, voilà, et on permet. Et, entre parenthèses, il y a eu des cas j'ai lu récemment, sur un, sur un SPED, d'un un certain artibéliste qui était responsable sur... Euh, sur je crois que c'est vrai. Toutes sortes de, de taragounotes pendant la guerre des Six Jours, justement, où il était rave, il y avait, je sais plus c'était quelqu'un qui était le rave de, de l'armée, et que était, il était responsable, sur lui, de partir sur les traces où il y avait eu des, des grandes... Des, des grands affrontements par exemple, et de prendre tous les signes les plus élémentaires des gens qui ont été pris en captivité. Il y avait en l'occurrence, il y, avait il y avait qui avait tranché, qui avait, non, il y avait un homme qu'on ne pouvait pas le permettre, même si tout le monde était certain qu'il était mort. Et réellement qu'après il y avait, avait un échange de prisonniers, on l'a retrouvé, il était là, bon, il des histoires extraordinaires. Tout ça s'est fondé sur ce soudiote de Maseret Yevamot, de la fin de Maseret. Je ferme maintenant toutes ces introductions en parenthèse. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est deux points de tout ce que je dis maintenant. Que pour pouvoir permettre une femme, on a deux possibilités, soit deux témoins, soit un témoin, mais en mettant la responsabilité, une responsabilité terrible sur la femme. Et le but de notre méchant, c'est de nous dire exactement tout ce qu'elle va perdre, tous les droits qu'elle va perdre, si jamais elle se retrouve avec les deux maris qu'ils ont là. D'accord Et maintenant, et donc finalement, finalement, la mission elle va me dire, tu sais, une femme qu'on va, qu va permettre, parce qu'on s'est rendu sur un témoin, on a mis responsabilité sur elle, elle va perdre ça, elle va perdre ça, elle va perdre ça, elle va perdre ça. On va, on va énumérer une liste entière de choses qu'elle va perdre, qu va, des droits qu'elle va perdre. Et la fin de la mission, elle va me dire, par contre, si elle a été permise de se marier grâce à deux témoins, en bonne et due forme, alors là, dans ce cas-là, elle n'aura pas tout ça, elle pourra en partir vivre avec son premier mari, en fait. Parce qu'en réalité, elle avait son premier mari qui est parti en Amérique, et il était parti pour faire fortune pendant deux ans, après 12 ans, il est toujours parvenu l'ami, il y a des rumeurs qui courent qu'il est mort, deux témoins qui viennent qui disent « ouais, effectivement, on l'a vu mort, on l'a enterré nous-mêmes deux », deux, deux vrais témoins qui viennent qui viennent également, la femme va dire « bon, elle va pleurer un petit peu, puis après elle, elle va se remarier avec quelqu'un d'autre ». Si finalement le mari débarque après 12 ans supplémentaires, eh bien elle pourra repartir vivre avec son mari, parce que comme elle était induite en erreur, elle s'appelle « à Elle n'a aucune responsabilité sur ce qui s'est passé, c'est comme si elle était été violée, elle a été trompée, et, euh, et violée finalement, elle pourra repartir avec son mari en gardant tous ses droits. S'il y a eu un, un, un enfant avec le deuxième mari, ce sera ma misère, il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire pour ça. Elle est finalement est un, mari en, un enfant en extra conjugal en adultère, finalement. Mais en tout cas, elle n'est pas fautive de son adultère, elle pourra revenir chez, chez son mari, si elle n'était pas kohénaise, bien sûr, si elle n'était pas bien sûr. Donc ça, c'est important, c'est les deux points qu'il faut bien comprendre. Novak Misha va nous dire, je commence à traduire maintenant, une femme a, que son mari est parti à l'étranger. « ou baou va vers Et on est venu et on lui a raconté « Met ba'alir, il est mort, son mari. » Mais c'est qui qui lui a dit C'est un témoin unique. Ou c'est des témoins qui ne sont pas cachés pour témoigner. Ça peut être des femmes, ça peut être des goyim. Et on a dit qu'il est mort. Et donc, comme Kramim, comme je vous ai dit, ils lui ont imposé d'éclaircir bien clairement ce qui s'est passé. Et si elle veut, elle revient au Beddine. Et le Beddin lui donne une dérogation de ce mari. on lui dire Puisque tu as vérifié, tu as fait ton enquête, tu affirmes que tu es mort, les morts, on te permet de te marier, mais attention, on te permet de te marier, mais attention aussi, tu t'es planté. Et donc, si jamais Vénissette, et si elle s'est mariée, une fois qu'elle était mariée avec le deuxième, son mari, le premier, débarque, alors la nous dit, premièrement, t'es misé ou misé, elle devra divorcer des deux maris, elle ne pourra plus rester mariée avec aucun des deux. On fait une petite pause, on saute à la dernière phrase de la Mishnah, il y a marqué « veim niset shelo birchut », si elle était mariée « shelo birchut », ça veut dire « sans dérogation particulière », parce qu'en réalité, il y a eu deux témoins, on expliquera quand on y arrivera là-bas, elle a été mariée avec deux témoins, « lor », elle pourra revenir au premier mari, parce que son premier mari, ce qu'elle s'est mariée avec le deuxième, c'est parce qu'elle était induite en erreur, elle n'était pas fautive. Mais là, quand elle s'est mariée avec un seul témoin, elle était fautive. Pourquoi Parce qu'on l'a mis. On lui met la responsabilité d'éclaircir sa situation toute seule. Et si elle s'est trompée, elle doit rendre ses responsabilité. Et donc, au mise mise elle devra divorcer, je reviens maintenant sur le elle devra divorcer des deux maris. Ou guette mise. Et il lui faudra en plus de ça un guet de chacun des deux maris. Du premier, parce que réellement, elle était réellement mariée avec lui, mais même du deuxième aussi, parce que comme elle a été permise à se marier grâce par, par le biais du bedding que c'est le Beddin finalement qui lui a cautionné la dérogation, qui lui dit Tu pourras te permettre de te marier alors, on va peut-être avoir des gens qui vont comprendre qu'en réalité, le premier mari l'a divorcé, ou aller savoir ce qui s'est passé. Nous, on a vu qu'elle s'est mariée avec le deuxième, donc il faudra aussi qu'elle ait un deuxième guette du deuxième mari. C'est-à-dire avec un nouveau mari. Alors, il faudra qu'elle prouve qu'elle apporte deux guettes du premier et du, du faux mari du deuxième. Ce sera guette Et à part ça, je traduis d'abord littéralement, après j'explique velo alze. Elle elle aura ni de ktuba ni de dot, ni de perotte, ni les fruits. Ça veut dire, On expliquera. Vélo maisonote et ni elle sera, elle sera pas non plus nourrie. Vélo blaote et ni les objets usés. Lo alze, vélo alze. Elle pourra réclamer ni de l'un ni de l'autre. J'explique c'est quoi Tout ça c'est quatre conditions de la ktuba. En fait, quatre choses qu'il y a dans la ktuba quand on se met avec une femme. Il est obligé d'abord, il s'engage qu'en cas de divorce, il devrait lui donner une certaine somme. À part ça, il hein, faut savoir, la femme, elle apporte des choses de chez elle. Peut-être qu'elle était riche, peut-être que son père était riche, peut-être qu'il a fait un beau cadeau pour le mariage. Il a fait rentrer une maison, il a donné un cadeau de 200 000 shekels en plus. Le mari, en contrepartie, parce que la femme, elle fait rentrer quelque chose, alors il doit s'engager dans la Qtuba, qu'en cas de divorce, il lui donne en plus de son devoir de donner le minimum de Qtuba, il doit donc aussi donner cette somme-là. Ça, c'est la D'accord à part ça, la femme, elle avait plein de biens. Elle avait une voiture. Voilà, on va prendre qu'elle avait une voiture. La voiture, elle n'est pas obligée de la donner à son mari. Elle peut la garder, ça reste la sienne. Mais le mari, il a le droit de l'utiliser pour partir à travailler, pour en profiter. Le jour où il a divorce, alors il a le droit d'en tirer profit. Si c'est une voiture de location, il a le droit de la louer, c'est lui qui récupère les bénéfices, c'est pour lui. Parce que là, il a les pérotes, il a les dividendes. C'est à lui. D'accord À part ça aussi, une maison c'est que le mari, il est obligé de nourrir sa femme. Imaginez sa femme. Que, que les en France, il a disparu de la circulation, qu'est-ce qu'elle fait, ma... qu qu fait la femme Elle va mourir de faim pas du tout. Elle va chez l'épicier, elle lui dit, écoute, moi mon mari, il a l'occasion de me nourrir, ouvre lui un compte, moi je prends pour le moment, quantité permise de nourriture qu'elle a l'habitude de prendre, elle le prendra, elle fait les... Elle, elle accumule la dette, et quand le mari débarque, l'épicier va et lui reprend tout son argent. L'épicier, il a personne qui voudra le faire. Vélo Blahot. Alors, deux minutes. Ça c'est en général. Donc il y a c'est d'autres qui doit rendre, qui doit donner entièrement. Blaot, c'est les choses qu'elle a qu'il a usées, que quand il les rend, alors dans certaines situations, il doit rendre la, la si toutefois par exemple. Imaginez qu'elle lui a fait rentrer des, des, des draps. Voilà, des draps. Et il les a utilisés, et puis les, les draps qui se sont usés, alors dans certaines situations, il doit rendre la perte de. l'usure des, des choses. C'était des draps qui étaient tout neufs. Ça coûtait 1000 shekels. Aujourd'hui.. Ça coûte plus que 500 cégal, parce qu'ils sont un peu usés. Il doit compléter les 500 cégal, ça c'est ce qu'on appelle les blaots. Les, les maisonotes, c'est donc la nourriture, la nourriture, le fait qu'il doit la nourrir. Et vélo, vélo et je vais ce qu'est le perot, et ce qu'est les blaots. Alors, toutes ces choses-là, qu'un homme, quand il divorce sa femme, il doit les payer, il doit les rendre à sa femme. Cette femme-là, cette fois-ci, la pauvre, elle perd tout ça. Alors, à ça nice, on lui donne rien. On lui donne rien, divorce comme ça, il donne un guet. Je lui dis, allez, dégage, il garde tout, tout l'argent pour lui. La pauvre. Elle était millionnaire, elle se retrouve maintenant à la rue, sans aucun mari, avec un statut de zona, qui peut même pas, en plus de ça, elle récupérer C'est ce qu'on a, la Khuma qu'on a fait contre elle, pour la stimuler à bien bien bien vérifier, être sûr de son coup. Ensuite, on a. ou Mise Tarzir, pire que ça. Il y a un mari qui a eu pitié d'elle et qui lui a d'abord, il lui a rendu. Il l'a quand même donné, il a dit la pauvre, elle était.. Il lui a fait lui a rendu de 500 mille shekels qu'elle a fait entrer il faudra qu'il lui d'accord Natla mise ou misé, si elle a pris de lui ou de lui, Tarsir, elle devra les rendre, elle n'aura pas le droit de les garder. Vlad Mamzer misé ou misé. alors là, si elle a eu un enfant avec le deuxième mari, le mauvais, le faux mari, quoi, alors là, l'enfant qui va naître, c'est un Mamzer, mais imaginez, en plus de ça, quand même, son mari, son mari revient, finalement, elle, elle décide, finalement, de se remarier, de... Bah elle reçoit le guet du deuxième mari, mais elle décide de repartir chez son premier mari, de vivre avec lui. En théorie, on a dit que c'était, elle a été trompée, elle a été induite en erreur. Eh bah ben non, on va décréter que l'enfant qui va naître, c'est un même mamzer. On va la considérer comme mariée au deuxième aussi par rapport au premier mari. D'accord <t 'en> Et maintenant, si les deux maris c'était de Kohanim, maintenant Cohen, il n'a pas le droit de partir en, en, en, euh, au cimetière. Mais lorsque sa femme décède, il a le devoir d'aller l'enterrer. Là, cette fois-ci, aucun des deux n'aura le devoir d'aller l'enterrer. Ils n'auront ils pas besoin de s'impurifier. Et le mari, En fait, le mari, n'a pas de, l'obligation de d'entrer cette femme-là. C'est-à-dire, à part tous les devoirs que le mari, a face à sa femme, il a aussi des droits. En l'occurrence, une femme qui gagne de l'argent, de deux manières, parce qu'elle a trouvé de l'argent dans la rue, ou encore parce qu'elle a travaillé et elle, elle reçoit de l'argent. N'importe quelle femme qui gagne tout ça, ça appartient au mari, en théorie. D'accord Ça appartient au mari, ça veut dire que le, la femme, elle les trouve et le ça devient le, le, le mari, le mari, il devient possesseur de ça. Ça, ça, ça appartient au mari. Et ben là, cette fois-ci, là, puisqu'on va le forcer à divorcer, devra, elle ne devra plus payer cet argent-là à son mari. En l'occurrence, par exemple, imagine une femme qui a travaillé, ma femme qui travaille, au bout de chaque mois, ça paye, elle doit me le rentrer, ça m'appartient, je fais ce que je veux. Ça m'appartient. J'ai le devoir de la nourrir en contrepartie, de la loger, de l'habiller. En tout cas, ce qu'elle a, ça m'appartient. Là, cette fois-là, cette fois puisque cette femme-là, on va voir qu'en réalité, on s'est trompé. Elle n'était pas. Qu'elle partie de marier avec quelqu'un d'autre. Eh ben, elle ne devra plus donner son argent au mari. D'accord Et le mari ne pourra pas non plus annuler ses Nédarim. Un mari, en général, a le droit d'annuler les Nédarim de sa femme dans la première journée, quand il entend qu'elle a fait un vœu. Ça dépend des vœux, on apprendra ça dans le Nédarim. Là, il ne pourra pas annuler. Ok À part ça « Haïta bat Yisrael nifzala menake una ». Imaginez maintenant que cette femme-là... Ah, cette femme-là, c'était d'abord une bat Israël. Alors, euh, eh ben, lorsqu'elle va... Mais imaginez qu'après, elle va devenir veuve, elle pourra plus marier avec un Cohen parce qu'elle a un prince, statut de zona. D'accord Parce qu'elle est un adultère, en fait. Mais on va considérer qu'elle fait un adultère. « Ou bat levi minama maaser ou bat koen trauma. Je saute un peu le bat levi pour le moment, je m'intéresse sur la bat Cohen. Imaginez qu'initialement cette femme-là elle était Cohenette. Comme ce qu'on a appris, une fille qui était fille de Cohen, lorsque son mari la divorce, elle repart, si elle n'a pas eu d'enfant avec lui, elle repart chez son père, elle a le droit de manger la trauma. Elle ne pourra plus manger la trauma, parce qu'elle aura lui donné un statut de douleur. Idem pour la battre Lévi, si son père c'était un Lévi, et puis qu'il va repartir. Elle va repartir dans, sa, dans la maison de son père, elle ne pourra plus manger le main à serre. ça pose plusieurs problèmes, je ne rallonge pas sur le sujet, est-ce que ça va rendre de près à bimille, ou ça va pas d'avoir. C'est plus compliqué, quoi. Mais la machine est déjà assez lourde pour qu'on lourdisse davantage. À part ça. Alors là, c'est un dernier cas, encore un autre cas, une autre situation de k'tuba. Imaginez que j'ai deux femmes. J'ai marié avec une première femme pauvre, et avec elle, on a acheté une maison ensemble. Un million. À part ça, j'ai essayé de prendre une deuxième femme. Riche, elle me fait entrer en cadeau de mariage, une dans la dot. Elle me fait rentrer dans la d'unia. elle me fait rentrer... Un, dans la Nidonia, elle me fait rentrer un donne cadeau, une maison. Maintenant, j'ai deux maisons, j'ai deux millions. Avec la première, j'ai eu trois enfants. Avec le deuxième, j'ai un enfant. Selon la loi stricte, initialement, avant le décret de après le décès du mari, il a maintenant deux millions à partager entre quatre enfants. Imaginez qu'il n'y a pas de béchor, d'accord Comme ça, il n'y a pas de. Euh, donc il doit partager maintenant les deux millions entre quatre enfants. Mais là, Rami enfin, décret que non. Ce qu'une qu femme fait entrer à son mari. Les garçons qu'elle va avoir de lui hériteront de, cette, de cet ajout. C'est-à-dire, en fait, en l'occurrence, la deuxième femme, j'ai eu avec elle un seul enfant, lui, il prend déjà un million, premièrement. Le million qu'elle m'a fait rentrer, je lui donne à lui. À part ça, le million supplémentaire que j'ai, je le partage entre mes quatre enfants. D'accord C'est ce qu'on appelle Ktubat Banin Dikrin, c'est la part de la kutuba qu'on doit donner aux garçons qu'on a eu avec la femme, et a fait rentrer de l'argent. et à part ça, maintenant, met tout. maintenant, situation nouvelle. Imaginez, la femme, elle était mariée avec donc, le deuxième mari. D'un coup, le premier mari arrive et là, euh, les deux maris se retrouvent comme ça. Crise cardiaque, tous les deux meurent, ils n'avaient pas d'enfants. Alors cette femme, elle est ce qu'on À qui faut faire le hiboum Alors la Mishnah me dit, ben, les frères de l'un et les frères de l'autre, ils devront les faire la khalitsa et pas le hiboum. D'accord Personne ne pourra le faire parce qu'elle apprend un statut de zona. Voilà pour la première série de la Mishnah, de tout ce qu'on a décrété pour, euh, comment dire, pour punir, euh, d'accord, euh, en knas quoi, pour cette femme-là qui n'a qui a pas assez vérifié en fait, et qui pratique pas sur le sur le en se fondant sur un seul témoignage, et qu'après elle se retrouve dans une situation avec On va découvrir maintenant qu'il y a trois avis de la Mishnah qui vont dire non. Je suis d'accord avec le principe qu'il faut faire des knasot, il faut mettre des, des, des amendes violentes, être sévère avec la femme, mais sur certains points quand même je ne suis pas d'accord sur ça, il faut lui donner un petit statut quand même d'argent qui vont nous revenir. On a sur ça trois avis. Il y a deux avis dans la gemara comme expliqué. Est-ce que chacun il rajoute sur l'autre ou est-ce que chacun y diminue de l'autre? Mais moi je, je vais juste traduire chacun ce qu'il a précisé. Rabbi aussi omerktu bata nirsebala richon. Rabbi aussi me dit non, non, non je suis pas d'accord. Le premier mari s'est engagé à lui donner une tuba. Le deuxième mari, il s'est aussi engagé à lui donner Nktuba. Alors c'est vrai que quand finalement le premier débarque, il s'avère qu'elle n'était pas mariée avec le deuxième. Mais l'engagement du premier mari de lui donner une va de lui verser une dot, au moment où il va la divorcer, il devra l'accomplir quand même et lui donner. D'accord Ça c'est le premier avis, ça lui aussi. Arishon Zakai ou Rabel Azar il rajoute non, et vous savez même plus que ça. C'est vrai qu'il faut donner plein de Knessot, et qu'on va la considérer comme si elle n'était plus mariée avec l'un ou l'autre, mais malgré tout, le premier qui s'est marié, à quel moment il s'est marié, il a acquis le droit de recevoir les seyadea, tous les biens qu'elle va gagner, tous les salaires qu'elle va percevoir, et bien ça, ça lui reste. D'accord Parce que ça, ça reste quand même sa femme pour le moment, donc il doit récupérer cette partie-là. « khalisata Benavlan ben Mazarabishiman, lui vient il, il, il casse un petit peu l'ambiance. Nous... Jusqu'à là, on a voulu affliger beaucoup cette femme-là. En la rendant en lui disant que son enfant, ses deux enfants du premier comme du deuxième, ça va devenir des mêmes érimes. Et qu'à part ça, elle devra faire que la réalité des deux. Abbishimon ouais. nous dit non, non, non, il ne faut pas délirer. En réalité, en réalité, vous savez bien que elle est à nous ça. Elle était trompée. Dans ce qu'elle a fait, on va partir en c'est vrai qu'on lui a imposé beaucoup de vérifier, mais finalement, cette est, est, malgré tout malgré elle. De ce fait, à elle, on va lui donner plein de knasot, on va lui imposer de ce de, de tout ça. Mais si toutefois, son mari, deux, les deux maris décèdent, alors le, le frère du premier mari pourra lui faire le hiboum, même le hiboum pourra le faire, ce sera un hiboum valable qui va faire que maintenant, même si elle avait une deuxième elle avait une deuxième femme, le hiboum de l'une va dispenser l'autre de hiboum. d'accord c'est ce qu'il nous dit, la biya, la de, de, de du frère du premier, va dispenser la Sarah, la co-épouse de, de cette femme-là. Ok, ben, je ne suis pas d'accord aussi, parce que vous avez dit que le, que le fils du premier mari va aussi devenir de la misère, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord, c'est trop violent. Voilà pour la première partie de la Mishnah. Maintenant, il reste une deuxième partie de la Mishnah, c'est une petite phrase qui nous dit. Et si elle s'est mariée chez l'obirchut, sans dérogation, pas avec son permission. C'est-à-dire qu'en réalité, elle a eu deux témoins qui sont venus, qui lui ont raconté que son mari est mort. Deux témoins cachers. Elle se fonde sur les deux témoins, elle dit « Bon, bah, écoute, son mari est mort. » Et maintenant, elle se mariée avec quelqu'un d'autre. Mais elle n'a pas eu besoin d'une dérogation spéciale du beddin. On ne l'a pas averti. Il n'y a pas eu besoin de lui de donner toutes ses... d'être mahmir tellement sur elle. Alors là, dans ce cas-là, quand son mari va finalement débarquer, son premier mari est débarqué, elle pourra repartir vivre avec lui. Moutret la Khazor, elle aura le droit de repartir avec le premier mari, étant donné qu'elle était ça elle était trompée, elle, a, on a, elle doit endosser aucune responsabilité. Ça, c'est la Mishnah telle qu'elle est présentée. Le Barthenura nous rapporte dans le premier Barthenura de la Mishnah, en disant que ce n'est pas retenu pour la lacha, et qu'on va même quand il y a deux témoins qui viennent, on va quand même lui interdire de repartir se marier avec le premier mari, parce qu'elle n'avait pas, on l'a peut-être permis de se marier, mais c'était que si elle, elle, elle, elle endosse la responsabilité de ça. D'accord J'espère que ça c'est clair, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de la